Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 282 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu de course euh, arcade euh, avec un petit vaisseau. Vous allez voir qui s'appelle The Next Penelope, comme vous l'avez vu sur le nom de la vidéo. Et, euh, et donc, ça se joue mieux avec un gamepad évidemment. Euh, on va presser A, on va faire une nouvelle partie, parce que du coup, euh, du coup je connais, comme je vous avais dit, cette histoire. Euh, je vais en avant pour écraser les anciennes données, on peut faire qu'une seule partie à la fois. Donc c'est l'histoire de Péné, euh, Pénélope, et c'est un peu, peu l'histoire de Ulysse, hein, on est d'accord, Ulysse, l'Odyssée, voilà. Euh, et vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est voilà, Ithac, blablabla, Ulysse, attend, son machin, en 3044, hein. <rire> C'est pas du tout aujourd'hui, hein. Disant que le roi Ulysse a pris la mer, blablabla. Bla bla. On voit pas Ulysse. Sauf que l'autre, elle s'inquiète. À l'autre bout de la galaxie, il vient d'abattre un de ses fils, blablabla. Bla bla bla. En plus, je peux pas passer. Ah si, je peux passer. Il faut que je fasse. Euh, ok. Quoi d'autre Voilà. Donc, il y a Pénélope qui dit Bon, bah, du coup, euh, du coup moi, je, je nique tout le monde. Et je vais, euh, je vais euh, me barrer, euh, les aider. J'ai eu sur la piste, j'ai besoin d'instructions de pilotage. Et donc elle va piloter le vaisseau. Allez, allez, on passe ça aussi. Alors vous avez deux choix, soit vous jouez à l'ancienne avec droite gauche, soit donc sur le sur le classique en mode arcade, soit vous jouez avec les sticks là-haut et c'est ben pareil c'est beaucoup mieux avec les sticks là-haut. D'ailleurs voilà, c'est beaucoup mieux. On est 3, vu 2, dessus. 1. Et c'est parti. Alors, c'est par-dessus et je dois échapper à l'autre foireau qui me court après. Hop, il suffit juste de prendre pour l'instant sur ce premier niveau. Alors du coup, je vais prendre un peu de recul sur le... sur le, Parce que sinon, ça tue les yeux en fait. C'est en très très gros. Hop. Ah, je crois que je peux me mettre en maximum en perspective. Soit il n'y a pas de shaders... Soit il y a tous les effets actifs, soit en maximum comme ça avec la perspective. Et je vais me mettre en perspective parce que c'est plus sympa à jouer. Voilà, vous voyez, on est sur le côté, c'est plus sympa. Et hop là. Donc pour l'instant, le, le, le but c'est juste d'arriver à la ligne d'arrivée. Challenge, mat. expérience, plus 10. Ouh. Voilà, c'est parti pour la première chose à connaître sur ce jeu, c'est appuyer le smash boost avec l'énergie qu'on a dans la barre qu'il y a, vous voyez en, en haut à, à gauche, où il y a une barre d'énergie, et hop, quand j'appuie, ça me permet d'accélérer. Donc si je booste là, paf, je peux casser les cailloux, ça m'évite de ralentir trop. Ah, on peut jouer avec le stick analogique aussi. Mais je vais peut-être pas le faire parce que je suis vraiment handicapé avec ça. Hop Et... Voilà, alors ça les petites boules vertes qui, qui clignotent c'est pour regagner mon énergie. Voilà. Donc euh, ça me permet juste de recharger l'énergie du vaisseau et pouvoir continuer à booster. Alors succès déverrouillé, mode 7. Ok, des... alors que j'ai déjà joué, j'ai fais... déjà fait ces niveaux là et j'ai développé. Donc voilà, là il y a l'autre qui nous dit qu'ils qu veulent faire leur tournoi, donc on va participer à leur tournoi, cette fois-ci on va être plusieurs. Et donc on gagne un nouvel item en quelque sorte, on va pouvoir tirer sur les adversaires, pareil ça coûte de l'énergie. Euh, ça sera pas forcément utile au début et puis après je sais pas puisque je suis pas allé plus loin, moi dans mon test personnel alors premier tour, y a rien on a aucun aucun bonus, aucun malus les machins, allez hop on peut pas se tirer dessus y a rien, tout est loqué tout ce qu'on peut faire c'est se rentrer dedans à la rigueur Hop là, j'en ai défoncé un. Allez. Je conduis très très mal. Hein. Ça, ça n'a jamais changé. Je suis toujours aussi bon sur ce genre de jeu. Les The last lap et voilà j'ai gagné mon level donc ça nous avons un nouvel machin blablabla bla bla bla. tu seras libre suivant et voilà nous sommes en on va dire en, en open on va pouvoir Allez faire ce qu'on veut, je crois. Explorer dans n'importe quel ordre, je peux faire ce que je veux. Donc je vais commencer par lui. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire Maintenant, je découvre le jeu parce que je connais pas. Utiliser l'XP. Utiliser l'XP. Ah, ok, d'accord. On va mettre dans l'agilité. Allez, tranquille. Et donc je vais faire celui-là, tiens. Good luck. Good luck. on va essayer. Je sens que ça va être un truc de plus en plus dur, un truc comme ça. Allez, on s'en fout de l'histoire, on s'en balance. Alors, vampire mine, les mines coûtent un peu d'énergie, mais à poser, mais on rapporte bien plus à l'explosion. Mais on rapporte bien plus à l'explosion. Ça me rapporte de l'énergie de faire exploser des mines a cause des sirènes, l'énergie du vaisseau est au minimum. Prenez soin. 3, 2, 1. Les armes sont Ok, donc je pose des mines, ça me rapporte de l'énergie. Right j'ai perdu. Ah, je suis en train de découvrir en même temps que vous parce que c'est vraiment, vraiment un truc de ouf ça. Allez challenge. Three, two, one. Ah j'aime pas du, du coup c'est déjà, c'est déjà un, un truc un peu compliqué puisqu'il faut déjà poser des mines. Donc j'ai toujours besoin d'énergie par contre. Alors, je suis un petit peu en handicapé quand même. Ça me rapporte de l'énergie, ça c'est cool, c'est cool l'énergie. Congratulations. Ok j'ai gagné je sais pas comment j'ai fait En tout cas j'ai il, il y a beaucoup de choses par contre là, là ce que je pourrais critiquer Sur ce niveau c'est qu'il y a eu C'est qu'il y a eu beaucoup de choses à voir Voilà par contre là j'ai de l'énergie par contre Par contre pas de weapon au début Pourquoi, pourquoi warning Ah c'est parce qu'elle y a les C'est parce qu'il y a les carayoux. Oh là c'est calme. Allez c'est parti. Les weapons sont activés. Ça me rapporte de l'énergie de lâcher des mines, ça c'est bien ça. Bon, on n'a pas de truc qui recharge euh, l'énergie, donc du coup, il va falloir faire très attention à notre énergie. Par contre, je suis pas du tout premier, donc il va falloir que je me démerde à... Je me prends mes propres mines et ça c'est pas cool. Et je vois pas du tout où sont mes amis, euh, mes amis les animaux là, mes amos les ennemis, mes ennemis This is the last lap. This is the last lap. Right. Actually, right. J'espère que je vais gagner, j'espère que je vais gagner. Oh non, j'ai pas gagné Il me fallait la place, euh, bah, l'autre place en fait, pas celle-là. Allez, on se, la, on se la refait en dernière. Et si cette fois-ci, j'y arrive pas, on arrêtera cette vidéo. Parce que le jeu, bah, c'est tout le temps ça en fait. Il me manque juste le dernier item, mais je sais pas si je l'aurai un jour. En tout cas, j'ai wrapped l'autre là, dans son cul. Je commence à commencer à maîtriser le, hein, le schmilblick. on va éviter de toucher les bords c'est un peu comme un c'est un peu comme un docteur me quoi Je suis un gros handicapé. J'ai du mal à lui foncer dedans en même temps que... J'ai du mal à lui foncer dedans en même temps que je lui fais la course. Et donc je m'étonnerais que je gagne quoi que ce soit dans cette partie. Oh je l'ai vract, Oh je l'ai vract, Oh les petits Oh je l'ai vracte aussi Il me reste un à dépasser. Ah il est déjà loin quand même mon rival. Ça va être compliqué de le rattraper quand même. ouais mais en y mettant la bonne volonté ça n'était pas possible et ben voilà on va s'arrêter là sur cette vie sur ce test alors non je veux pas je veux pas je veux pas commencer la course ben je suis obligé de la lancer pour l'arrêter voilà même pas ok et ben on va dire back pour abandon Q Q oui putain il fallait le savoir. Et select pour écran titre. Et voici, donc c'était The Next Penelope, Rise to Odysseus. Donc c'était sur PC, sur Steam il est disponible. On peut jouer à la manette, il vaut mieux. Et, euh, et puis, euh, puis j'ai envie de vous dire, euh, si vous avez aimé ce jeu, ben prenez-le, parce que ça vaut le coup, c'est vraiment arcade. C'est vraiment comme, euh, comme ça pouvait l'être avant. C'est pour ça qu'on a un mode classique. Et que, et que ça s'en passait juste. Voilà, il faut pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Les armes, l'accélération, ton énergie. Donc au passage, il faut pouvoir doubler les autres. Faire attention que si tu passes devant eux, bon, il te tue pas. Il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Au moins pour ça. Sauf que là, sur le dernier niveau que j'ai fait, il n'y avait pas de truc qui rechargeait l'énergie. Donc bon, bah voilà. Tant d'énergie, si tu le bouffes, ben voilà, t'es niqué. Puis il y avait les mines aussi qui rapportent de l'énergie, mais qui ont, ben voilà. Faut, faut quand même que les autres se les prennent, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un nouveau jeu. Et ben, je vous dis, portez-vous bien. Salut